Bah, bon Dieu, en plat complet dans l'adoration. Yes. Je ne sais pas le jour où je verrai. Je sais qu'il me veut. là pour moi pour n'avez pas plus bien prendre je ne sais pas le jour où je verrai mon roi mais je sais que dans sa serre de peur la lumière I'm C'est de nous que la lumière. Amen. On dit vive le sang de Jésus. Moi, je malé dans une cité. Cité côté de la nuit. Moi, je vais prier dans la gloire. Alléluia. Oh. Numéro 41, écho des Amen, amen, amen, amen, amen. Passez dans mon lot pour adorer, Nader. Il y When <muchin'> the to the world is empty, baby, where are chaque <muchin'> moment. Why? On tient partiel, on tient de sac à les cellules. Amen, amen, amen. Les la campènes. Amen. L'apôtre Paul. qui bagaille les ne Il dit bagaille ça. Il bagaille pour pas ça. Il fait pas Il pas ça. fait ça. Il et est-ce que souffrance d'ici bas, <rire> est-ce que maladie d'ici bas, capable de comparer, alléluia, à la gloire, à la gloire à venir, alléluia, qui sera manifestée matin, par contre, ça fait joie dans nous, par contre, qui ça dans nous, alléluia, fais mes Fais monsieur, fais monsieur. Alléluia. Fais monsieur, fais monsieur, fais monsieur. Fais monsieur, fais monsieur. Amen, amen, amen, amen, amen. Fais monsieur, fais monsieur. Fais monsieur. La cité qui a de solides fondements. La cité de Dieu. Celle, alléluia. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen, amen, amen, amen, amen. Par contre, qui soit à comparer avec lui, Marthe Par contre, qui s'en amour Alléluia Dans la guitare. à Amen, amen, amen, amen, amen, amen. Alléluia Fais, messieurs, fais, Monsieur. fais, Monsieur. Amen, amen, amen, amen, amen. Eh, Amen, amen, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. On nous <laughs> dit for pour la moué. Ouais. On the ciel pour la moué. <laughs> ciel pour la <laughs> moué. Ciel pour la moué. Ciel pour la moué. Ciel pour la The Ciel pour la moué. Ciel pour la Ciel pour la moue. ouais, quand ce que tu dit ça Pour l'entraîner en amour. Pour l'entraîner en subconscience. Pour l'entraîner état d'amour. On dit ciel pour la moue. Ciel pour la moue. Ciel pour la moue. Ciel pour la moue. Ciel pour la moue. Ciel pour la moue. Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Maranatas, soyons en fait. Matéance c'est faite. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Matéance est pour d'amour. Parce qu'on a cité qui a de solides fondements qui tant nous. Quand tremblement de terre ne peut pas passer. Quand ouais, tsunami ne pas passer. Côté 12 janvier, pas qu'à détruire. Un remonte qui construit là. Un remonte qui fait belle caille dans la cité. Un remonte qui met belle meuble dans la cité. Un remonte qui fait belle préparation. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est un coup de cœur. Oui, Maranatha, soyons, sans fête. Maranathas, Jésus, s'apprête. Déjà s'ouvre le ciel. Au bonheur éternel. Maranatha, soyons, sans fou. Vous faites cœur Satans là, mais que vous avez joué pour ta, alléluia, à hey! la moune pour crier. criait et pas responsable moi même c'est non moi m'a préparé pour me portant dans le portan. choix pour pas guébicoua dans même pour pourtant pour pas guébicoua dans même pour pourtant m'a veillé m'a veillé m'a veillé m'a prié m'a veillé Alléluia. a Gagne, démon pas qu'à force à monter dans le c'est ou même Pas mettre chai là sous démon Démon pas à force A monter Alléluia. Alléluia. Lui La Lui a Le coupable Begitte Conta qui Et qui est la route qui est la route? Alléluia. Moi, tout démon pas qu'à fort pour monter. Ou pas qu'à dire que c'est démon fort pas monter. Oui. Non, mais la croix n'a pas qu'à monter. Alléluia. Pique ta rota Pique ta rota Pique ta rota Gardez, t'a amen, amen Amen. Dans mon Amen. prière mon ça, prière. prière ça personnel C'est prière d'engagement pour dire Seigneur, nous avons deuxième partie. Nous avons chanté un cantique. Nous avons chanté cantique. Maranatha, soyons en fait. Quand Jésus reviendra, il nous enlèvera. Ça, c'est le premier groupe. Nous, l'Esprit de Dieu, bah, nous deuxième cantique, pour dire à la monde pour crier à la moun pour aller, pendant que les gens chantent, pendant que les gens réjouissent, pendant que les gens crient, Alléluia. Et puis, quand l'autre, qui pourtant, me croit dans la main, je ne l'église est dans la main, on bon Dieu, pas dans groupe coupe de gens ça. Ah, la coupe qui est la le pour faire grâce. Pasteur Blanc fait prière pour nous. Alléluia. Amen. Seigneur, nous approchons devant le trône de grâce. Nous approchons devant le trône béni, Seigneur, ce matin. Nous approchons devant la majesté, au Dieu d'amour. S'il vous plaît, nous demandons au Varus Roano. S'il vous plaît, nous demandons au Dieu Tout-Puissant. On va jeter un regard, FAFOI, Père Tabo, sur chacun de nos dieux. Nous ne pouvons pas pour nous chanter, pour chanter. Nous ne pouvons pas te Père Tabo. Amen, pour nous chanter, pendant que au dernier jour, au dieu, les trompettes laissent sonner, Père Tabo. pour ne pas attendre le son de la trompette, Eliée, n'approche. Hey! <laughs> Amen, Abena, Abena, Abena. Matin, s'il vous plaît. Nous pas d'accord, ça, au Dieu. Alléluia, Alléluia. Il est écrit dans ta parole, à la fois de Nakoya, au son de la trompette des dieux, descendra du ciel. Les morts, Christ, ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés sur dernier, à la rencontre du ciel. Jésus-Christ dans les airs. Amen, Amen. Nous réalisons, Seigneur. Mon trompette qui vient pour sonner. Mon trompette qui vient pour sonner. Mon trompette. Alléluia! Amen! Et que vous sonnez, Père Tabo, et ça fait un s'il vous plaît. Préparez l'esprit, nous. Préparez l'homme, nous. Amen, Alléluia. Amen. C'est bon, fabriquez-nous. C'est pas une philosophie. C'est pas une pensée, non. C'est pas une parole imaginaire. C'est pas une parole mensonnière, Père Tabo. Mais paroles, ça, sont paroles les contestablier son parole irréfutable perte d'amour nous sommes très confiants au dieu nous pleinement confiants que, vont retourner se lier Amen, amen, amen. il est au monde pas qu'un péché il est au monde pas qu'un paro se lier n'a pas d'où s'il vous plaît et de nos dieux d'abord pour nous garder la foi pas qu'il te décourage sous pas Pierre Tabo, nous désappointons, pas quitter Seigneur Dieu. Amen, amen, amen, amen. Alléluia, pour nous repousser le chemin, nous n'avons pas d'accord au Dieu de gloire. Et ça fait d'abord crier dehors. Et ça fait d'abord de wow. E nous n'avons pas d'accord, Seigneur. Pour nous chant d'espérance dans mes Pour nous parler au ciel. Nous n'avons pas d'accord, Père d'abord. Pour nous garder pipe dans mes Seigneur. Pour nous parler au ciel, Père d'abord. Nous n'avons pas d'accord. Pour nous persévérer. Pour nous parler au ciel, nous n'avons pas d'accord, ciel. Pour nous toute activité, pour nous faire toute monter des yo. Papa Dieu, et pour si, pas rien. nous t'avons réglé au fort Père d'amour, nous il vous plaît, nous m'en donnons, nous m'en donnons, nous m'en donnons, nous m'en donnons, nous m'en nous grâce Capable de tomber si pour nous capable aller vers l'avant, pour nous capable si adieu, parfait pas pour nous capable de crier en avancer, nous pas d'accord pas mon nous pas d'accord pour nous perdre nous pas d'accord si pour ne pas Alléluia, Alléluia. Et ça que fait, nous m'en donnons papa. La gombaka, y'en en nous. La gombaka, y'en donne nous. Après, Seigneur, s'il vous plaît, il est écrit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents, ils s'en emparent, partie. Nous m'en grâce en dernier temps. Fais-nous violents spirituellement. Fais-nous brutal. Amen, amen, amen. Amen, spirituellement. Pas quitter attaché à vieille caille pas que vie machine back to tu madame pas que tu à travail pas que tu n'as tâché à benabé d'abé à marie back que tu avec pièce bakaille sous la terre à pas mon hymne alléluia alléluia et des pour la de tout ça alléluia alléluia qui les servir comme obstacle il veut servir amen amen comme miracle Soud au Dieu tout puissant pour nous pas traverser et ça fait matin, n'a pas Seigneur, chaque monde qui là, on va toucher de façon spéciale au Dieu d'amour, à ben, à ben, à quand ciel là, quand à salia, quand la vie éternelle là, nous pas d'accord, mon Dieu, parce que il pas comparer, il va pas comparer à madame, il n'y pas comparer à Marie, il pas comparer à petite, il pas comparer à ben, Amen, amen, à visa, il va comparer, amen, amen, à Canada, il va comparer à président, il va comparer à sénateur, il va comparer à ministre, il va comparer, amen, amen, à la Suisse, il va comparer à vie états-unis, il va comparer à vie à la France, il va comparer à vie à espagne, Père, l'amour, et ça fait dieu tout puissant, notre s'il vous plaît, on va à nous, on va toucher nous, amen, amen, amen. Alléluia, de façon spéciale, au Dieu tout puissant, nous réaliser, Seigneur, pas rien, y'a l'autre côté pour aller, pas rien, on l'autre plus côté pour aller, papa boni, s'il vous plaît, Amen, Amen, Amen, Amen, nous réaliser, ciel la réelle, il a été créé, que c'est un homme, nous allions tous les Amen, et s'il perd son âme, ou que amen amen un homme en échange ni son âme papa moudi Dieu. a no et papa pour négliger et papa pour joire namdo et papa amen amen amen pour amen amen papa importance au Dieu tout puissant c'est que c'est un homme n'est qu'un dieu tout le monde papa nous pas d'accord c'est Dieu, amen amen son vieux et qu'un vieux visa et qu'un à non pas d'accord Seigneur Dieu et des comme il a été créé attachez vous aux choses d'en haut alléluia et non à celle qui sort sur la terre non pas d'accord papa mon dieu non et des les n'a pas pour tête non sans les poulies les n'a pas marché c'est pour la cadet en l'air pour lever tête non alléluia pour la soupirer pour n'attendre qu'il ait appris pour n'a pour il doit finir. Pour Nathan, il doit paraître. Alléluia, perctabo parce que Amen, Amen. Et on n'aime pas Amen, Amen. Alléluia, et on n'aime Amen, Amen. Pas qu'acheter et on n'aime. Si il dit, il va vendre ça, Non, l'emmagasiner. Amen, Amen. S'il prie au Dieu, nous sommes capables à acheter l'autre et ça fait la demande Alléluia, Matin. Ou va caper nous, Matin. où va couvrir nous. Amen, Amen ou va se nom d'avantage amen amen amen parce que pour aller reler pour aller crier pour mon pour pantan mon pour aller amen amen amen Ils diront au montal au osé amen amen car ce nom devant la face de celui qui est assis sur le trône amen amen mais trop tard alléluia alléluia à la reler à la prier pour pas d'accord pour m'appeler à pas d'accord Amen amen alléluia amen oui pas d'accord plutôt amen amen amen parce pour me tawa na grand pays et pour pécher, à faire souffrir amen amen amen plutôt pas j'aime gain caïne en même sauver plutôt pas j'aime gain l'argent la vin même sauver plutôt pas mon dieu ma pas gain famine même sauver plutôt pas j'aime voyager, même sauver plutôt pas j'aime les machines. machine amen alléluia Amen, amen, nous sauver à pas mon Dieu, parce qu'il est Écrit dans ta parole Amen, amen, amen, aller Dans le feu éternel qui a été Préparé pour le diable Et ses anges Amen, amen, amen, amen Côté que Pour le guéril, pour le gagner Pour le guéril, pour médecine. Amen, amen, amen, même si vous parlez français Même si vous parlez anglais, même si vous parlez espagnol Alléluia, alléluia C'est le personnage qui est capable Sauveur, capable de et Jésus à Et Jésus-Christ de Nazareth et sa frère, Père d'amour, la pour faire nos grâces. Alléluia, pour nous capables d'attacher à l'eau, d'attacher à l'eau même ciel, perte d'amour, amen, amen, amen, pour nous attacher pour nous chercher, amen, amen, pour nous coller pour nous arrêter au pied de la croix, père d'amour, pour nous attacher, pour nous barrer à la croix, quand tu as ciel là, et pour nous aller dans le ciel, quand tu as sauvé là, et pour nous sauver, quand tu as la vie éternelle là. Nous ne pouvons pas négocier. Nomando, s'il vous plaît, ou va peu jusqu'à ce que la ça va sonner. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. nous dit ciel pour nous. Moins. Oui. Oui. Yes, pour nous aller, il faut nous préparer Il faut que nous ayons une robe. Pareil, robe Jésus. Préparer nous, préparer l'esprit. Parce que il pas qu on va qui nous ne contre pas qui jour. Nous ne savons pas qui joue. Nous ne savons pas qui service. Nous ne pouvons pas qu'un moment seulement à faire préparation. Ouvrez-vous. I'm not C'est les mêmes qui portent parole le Seigneur avec même esprit bien disposé avec cœur, pour notre temps.